J'ai apprécié ta démonstration de l'interrogatoire. Tu as bien quantifié la douleur. Cependant, j'ai noté un point que tu peux améliorer. Il manque une question importante dans ton interrogatoire. C'est une question sur la douleur. Tu peux regarder l'archiviste. Mmh. Localisation, intensité, type de douleur, durée, Mode d'évolution, facteur gamme et aggravant, première fois ou non. Consultation ou prise de traitement pour ce symptôme. Ah oui, j'ai oublié la question si la durée. Oui, exactement. J'ai noté une autre erreur. Est-ce que tu peux répéter la question sur l'intensité de la roulette mmh, J'utilise Est-ce que vous êtes très mal Oui, mais ce est trop général. Pour poser la question sur l'intensité de la douleur, il faut utiliser le verbe « avoir ». Est-ce que vous avez mal J'ai noté une note erreur. Est-ce que tu peux répéter la question sur les facteurs calmants Qu'est-ce qui calme la douleur Ah oh non, c'est « qu'est-ce qui calme la douleur ?» Oui, c'est ça. Il faut conjuguer au présent de l'indicatif. Maintenant, on change les rôles. Euh, je suis le docteur. Tu es le patient et toi, tu nous donnes la ouais. vitesse après. D'accord D'accord. D'accord.